survécu à l'enfer de la Seconde Guerre mondiale. Oui wow il aime ouais botter des culs. Durant la folie de la guerre du Vietnam, il a su garder la tête froide. Il a même fait chier les mecs de Burning Man. Il est de retour. Le coquelicot mortel Dans cet épisode de Space Noddy. Je viens de trouver des données. Ah, très bien, moi j'ai rien trouvé. C'est quoi tes données Je ne sais pas, mais elles ont l'air militaires. Eh ben, on retourne au vaisseau, puis on va appeler le professeur. Allez. Je viens de recevoir les données, Fundo. Il s'agit d'une simulation militaire interactive. Elle s'appelle Call of Honor Battlefield Ops. Dans cette simulation, il faut abattre le champion. Le champion Oui. Bonsoir, messieurs dames. Le coquelicot mortel et son code coquelicot. Je vous ai préparé la simulation et vous y envoie. Faites-moi un rapport. Quoi Moi, j'ai pas envie d'y aller. T'es à l'est ou quoi Allez, viens, faut buter ce coquelicot Bon allez, vous me collez au cul. On va se le faire, cette tarlouze. Voilà Ils nous voilà Il nous défend J'ai pas foulé tout ça, moi! J'ai pas venu là pour souffrir, ok? Maman Abattez-moi ah, ce coquelicot! Moi, Ouais, j'vais plus jouer, il est trop fort! Ah. Allez, on fait la chenille, les gars! Eh, hey, vas-y! Accroche-toi, bah! Accroche-toi! Tu vas t'en tirer, ok Je te le promets. Tu m'entends Approche-toi Non, Bob. Je sens que c'est la fin. Je suis en train de me vider. Bob me dis pas ça, Bob. Tu vas revoir tes parents. <coughs> tu m'entends Non, tu sais ce qu'on dit. Quand les gens meurent, ils se... It was at this moment that he knew. He fucked up. Mais putain, c'est qui ce qu'on dit quoi C'est un côté loin -no, ça hein ah. ah. Dis-moi papa, je crois pas que je vais m'en sortir. Tu pourras dire à ma femme que je l'aime Pas euh, de soucis Euh, dis-moi, ça me dérange, je reste proche d'aide, après pour moi. Non, tu l'aideras à les Bob, ça te dérange si je vis avec elle Non, je sais que tu prendras soin d'elle. Ah, D'accord. Et ça te dérange si je dors dans votre lit Non, ça lui rappellera quand on fait l'amour. Si on a des enfants, ce sera un peu comme un enfant. Ah. Je suis votre supérieur comme d'aide de, de merde. On va bah, rester ensemble pour te loger cette merde. Ok? Bon, Oh merde. Ah, le revoilà. J'ai trouvé une autre simulation et vous y envoie. Non qui donc, il a l'air de s'amuser. Abonne-toi